Chers diplômés 2020 de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, chers diplômés de la 17e promotion de l'UTBM, puisse cette capsule vidéo vous trouver dans la meilleure des formes possibles. La cérémonie de remise des diplômes de l'établissement, traditionnellement organisée chaque année dans le courant du mois de novembre, est un moment très important pour vous toutes et tous. Cela l'est également pour l'ensemble de la communauté de l'établissement. Cette cérémonie symbolise pour vous la fin d'un cycle. Elle marque également le début d'un nouveau, soit au travers d'un premier emploi salarié ou d'une poursuite d'études, en master ou en thèse notamment. Elle est aussi, pour l'ensemble de l'établissement, de mettre à l'honneur ces diplômés et de les retrouver toutes et tous réunis une dernière fois. Nous avons travaillé depuis le mois d'août à l'organisation de cette cérémonie programmée pour le 21 novembre prochain en tenant compte de l'ensemble des contraintes imposées par la situation sanitaire que nous connaissons. Bien malheureusement, la dégradation sensible de la situation dans l'ensemble du pays au regard de l'épidémie à la Covid-19 ne permet plus d'envisager la tenue de cette cérémonie et je suis au regret aujourd'hui de vous informer qu'elle ne pourra se tenir et qu'elle est donc annulée. Je sais la grande déception qu'une telle annonce suscite chez vous, je la comprends, et la partage pleinement. Annuler cette cérémonie n'est satisfaisant pour aucun d'entre nous, mais il nous faut nous y résigner. Le plaisir de pouvoir revoir le plus grand nombre d'entre vous m'amène toutefois à vous donner rendez-vous dès aujourd'hui lors de la 34e édition du Festival International de Musique Universitaire de Belfort, le FIMU, qui fut imaginé et créé, rappelons-nous-en, par des étudiantes et des étudiants de l'UTBM. 34e édition qui se tiendra, si les conditions le permettent, bien entendu, du 20 au 24 mai 2021, pour un apéritif géant. L'établissement a à cœur de vous mettre à l'honneur, comme il l'a toujours fait, pour l'ensemble de ses diplômés. D'un point de vue très pratique, vos diplômes, actuellement en cours d'édition, vous seront adressés prochainement par voie postale et par un acheminement secure. Aussi serez-vous sollicité pour confirmer l'adresse à laquelle vous souhaiterez recevoir votre diplôme, vos diplômes pour certaines et certains d'entre vous. Chers diplômés, dès lors qu'il ne me sera donné de le faire le 21 novembre prochain, je souhaiterais ici, en mon nom propre et plus largement, au nom de l'ensemble de la communauté de l'UTBM, je souhaiterais, disais-je, vous adresser les plus vives de mes félicitations. Soyez fiers de votre réussite et sachez que nous sommes très fiers de vous. L'UTBM est très fier de vous. Je vous adresse tous mes voeux de pleine réussite pour vos projets à venir et je vous dis, ainsi que se le souhaitent les marins prenant la mer, bon vent. Et je vous donne rendez-vous à Belfort pour celles et ceux qui le pourront en mai prochain à l'occasion de la 34e édition du FIMU. Et que vive l'UTBM